Mais on va s'intéresser, euh, voilà, au bois avec euh, l'IPUM Bonayem qui nous a rejoint sur le plateau. Il est chercheur au Centre de Recherche Forestière Industrielle, euh, non, Ch Centre de Recherche Forestière Internationale de CIFOR. Bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous ce matin Assez bien. D'accord. Alors, euh, on sort un peu de la littérature pour parler de, de du bois. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le projet Essor 2 alors, le projet Essort 2, c'est Essort des transactions de sièges d'origine légale au Cameroun. Il vient à la suite d'un premier projet qui a été mis en œuvre par le CIFOR entre 2017 et 2019. C'était l'essor de la demande de sièges d'origine légale au Cameroun. Et l'un des grands résultats de ce projet, c'est que nous avons réussi à associer le ministère de la Forêt et de la Faune, le MINMAP et le MINTP à la signature d'un arrêté conjoint. Pour organiser la consommation, l'utilisation du bois de source légale dans les commandes publiques. À la, à la fin de ce projet, une question s'est posée où trouver le bois de source légal D'où l'appui de la FAO du programme FAO Union Européenne FLEc pour accompagner le CIFOR à travailler sur le projet essor des transactions de sillage d'origine légale au Cameroun. L'objectif étant de mettre la demande et l'offre en bois de source légale pour le marché domestique. Mmh. Le marché domestique, en fait, ce sont les dépôts de bois que vous voyez un peu dans les grandes villes du Cameroun. Il y a un des doigts là, Berthois, et, et également au sud-ouest. Vous ne citez que cela. Alors, c'est quoi le bois légal Le bois légal, c'est un bois euh, qui justifie des, des documents légaux qui montrent que ce bois, n'est-ce pas, répond n'est pas aux pratiques de gestion durable, à une certaine traçabilité qui montre que le bois est issu d'un titre légal. Les titres légaux, ce sont les, les concessions forestières que nous connaissons tous, les, for les forêts communales, les forêts communautaires et, et, et bien d'autres titres légaux. Donc un bois légal, c'est un bois qui justifie des documents légaux, notamment qu'on appelle les lettres de voiture, mmh. et qui montre que ce bois n'a pas été exploité illégalement. D'accord. Donc, en fait, il y a une réglementation autour de cela. Euh, ça ne se passe pas comme euh, beaucoup de personnes l'imaginent. C'est-à-dire qu'il euh, y a une traçabilité. On est sûr que tout s'est enfin, passé euh, selon euh, les, les règles établies. Exactement. Euh, la, où, gestion, euh... la gestion du bois légal est organisée par l'administration forestière, le ministère de la Forêt et de la Faune. Donc, toute personne qui veut avoir du bois légal doit interroger euh, le vendeur de bois et lui demander. Euh, si c'est un bois de source légale mmh. et le vendeur est supposé avoir un espace de documents légaux que nous appelons l'aide de voiture. Maintenant il y a aussi possibilité qu'un bois quitte d'un site vers un autre, d'un parc vers un autre, mmh. et un document que, que le ministère de la Forêt et de la Faune des livres, appelé euh, le bordereau de, de livraison, que les vendeurs peuvent présenter pour justifier que le bois est de source légale. Alors pourquoi promouvoir le bois légal aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est une problématique euh, voilà, qu'on qu met au devant de la scène aujourd'hui? Promouvoir le bois légal, parce que le bois légal, c'est un bois qui contribue à l'amélioration du cadre de vie des populations locales. C'est un bois qui contribue à réduire les émissions de carbone. C'est un bois qui contribue à la préservation de la ressource forestière pour les générations futures. Et c'est un bois qui développe même une certaine économie locale, partout où il est exploité, mais de manière légale. Et cette campagne nationale publique sur le bois légal, pour sortir de cet entretien, en quoi consiste-t-elle bon, Cette campagne, c'est pour amener le citoyen camerounais à savoir où se trouve le bois légal. Comme je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un veut se procurer du bois de source légale, peut-être pour construire sa maison, ou bien l'administration publique qui donne des marchés aux entreprises pour construire des édifices, les écoles primaires par exemple, mmh. se rapprocher du vendeur et demander s'il a les documents légaux qui peuvent faire le bois légal. Autre chose que nous sommes en train de faire dans le cadre du projet Essor 2, des transactions de, de, de, de bois de, de source légale, c'est que nous avons mis en place une plateforme web pour le MIP, c'est-à-dire pour le marché intérieur du bois. Cette plateforme va mettre en relation l'offre et la demande de bois. Donc, euh, très bientôt, dans moins de deux semaines, nous allons lancer cette application web là, qui va donner la possibilité, même à vous, Christian, lorsque vous voulez avoir du bois de source légale pour construire votre maison. Vous allez simplement dans cette plateforme web et vous allez trouver, n'est-ce pas, la disponibilité en bois de source légale. Et c'est porté également par le ministère des Forêts et de la Faune, euh, particulièrement la direction, la sous-direction de la promotion de la transformation du bois. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de Cameroun. On vous souhaite une excellente semaine.